Je comprends aisément que tout ce qui les intéresse, c'est mettre les travailleurs sous pression. Les acquis, ça ne s'enlève pas comme ça. Même dans les textes légaux, vous ne pouvez pas avoir 50 francs. Et puis du jour au lendemain, la personne vous dit plus de 50 francs. Honnêtement parlant, je vous assure, pour moi, c'est un procès politique. Et je décris cela parce que euh, M. Yama, en tant que gérant, ne peut pas être poursuivi pour abus de confiance. Nous sommes une même famille, nous sommes des frères, nous nous battons pour les intérêts des travailleurs. Mais qu'est-ce que la politique a à voir dans ça, dans la mesure où le président Yama ne s'est même pas encore prononcé comme étant un potentiel futur président aux élections C'est pas, du... pas parce que quelqu'un a volé que vous allez vous permettre de, de l'oppresser comme si vous-même vous ne voulez pas, comme si vous-même vous êtes parfait, il a commis un délit ou un, un, une infraction, il faut le juger. On ne juge pas les personnes, on les garde délibérément pendant 3 ans, 4 ans, 6 ans, dans les geôles de la prison centrale, pour dire quoi Ça c'est des règlements de compte